Ciao à tous et bienvenue sur cette chaîne donc, euh, où on parle du bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo où j'ai testé pendant 3 jours et demi un jeûne. Donc le jeûne, c'est juste s'abstenir de manger pendant un certain temps, voire de boire pour certaines personnes. Donc euh, le jeûne sec, c'est où on s'abstient de manger et de boire. Et le jeûne à l'eau, comme j'ai fait moi, ou euh, avec euh, des tisanes, c'est euh, où on peut s'hydrater avec des tisanes ou de l'eau. Euh, pourquoi j'ai choisi de faire ce jeûne moi Parce que j'avais une infection en fait qui, qui commençait à être un petit peu euh, un peu trop importante à mon goût. J'ai eu des problèmes dans mon enfance d'infection urinaire et j'avais un peu peur. Donc du coup je me suis dit je vais tester euh, le jeûne puisque le jeûne c'est censé redynamiser notre corps puisqu'on met le corps complètement à zéro, on ne se nourrit plus de l'extérieur, mais le corps va devoir se nourrir de l'intérieur, donc aller chercher les graisses, les déstocker par le, le biais de la lipolyse pour en faire des triglycérides et envoyer de l'énergie dans le corps. Donc en fait c'est juste merveilleux le jeûne parce qu'on peut se soigner grâce à ça de pas mal de choses d'ailleurs et euh, ça met le corps au repos et on a beaucoup plus d'énergie pour se soigner. Je vous, je vous ai dit un petit peu ce que c'était le jeûne et pourquoi je l'avais fait moi. Euh, il y a quelque chose que j'ai pas fait avant de pratiquer le jeûne que je pense euh, aurait permis de, de faire un, un meilleur jeûne encore c'est avant de jeûner euh, de faire soit une hydrothérapie du côlon c'est à dire un lavement donc il y en a qui le font naturellement de chez eux et tout ça avec des massages des automassages du ventre et tout ça c'est mon chat gauvin mon donc euh, <rire> Et euh, donc voilà, il y en a qui le font de chez eux, il y en a qui vont chez des professionnels pour le faire, ça nettoie les intestins en profondeur, parce qu'on a vraiment besoin de se sentir léger. Quand les intestins sont légers, du coup, on se sent mieux, même au niveau de la, du mental, et on élimine plus facilement les toxines aussi. Donc il y a pas mal de vidéos là-dessus sur Internet si vous voulez vous renseigner, sinon vous pouvez faire vous-même une purge douce, en prenant euh, tout simplement du jus de pruneau que vous avez fait ou du bio sans sucre et tout ça bien sûr, enfin, sans sucre ajouté et euh, vous faites ça euh, en étant déjà euh, en commençant le jeûne dans l'après-midi pour commencer déjà à nettoyer euh, les matières qui, qui seraient bloquées dans les intestins. Moi ça je ne l'ai pas fait mais, euh, mais je pense c'est un conseil que je vous donne de, de le faire pour la suite. Et sinon j'ai eu plein de bienfaits sur ce jeûne, la peau plus douce. Après le jeûne, j'ai trouvé que ma che, mes cheveux étaient plus volumineux, étaient plus brillants. Euh, pendant le jeûne, j'avais la peau vraiment douce, j'avais pas de, de marque sur la peau, pas de boutons ni rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre J'ai senti une, une vraie, une vraie, un vrai dynamisme après. J'ai repris à manger petit à petit, donc moi j'ai préparé le jeûne, parce que je jeûne assez souvent, comme je vous le, vous le dirai encore dans les, dans les vidéos que vous verrez, ce que je me suis filmée, donc tous les jours, vous allez voir, euh, à part le premier jour, je ne me suis pas filmée, parce que moi, comme j'ai l'habitude de le faire, le premier jour, je n'avais aucun intérêt à vous, à vous en parler. Par contre, à partir du deuxième jour, je me suis filmée, euh, ce que j'ai fait, tout ça. Je conseille d'ailleurs d'aller marcher, pour ceux euh, qui... Euh, qui veulent faire le jeûne, profiter de la nature, aller en extérieur, vraiment c'est important. Et donc, sinon je conseille aux personnes qui ont l'habitude de manger beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a Il trouve sa place et il fait ça sa vie. Les personnes qui ont l'habitude de manger beaucoup, d'y aller petit à petit, de commencer par un jeûne intermittent et de commencer par, par exemple, pendant une semaine, ne manger que des fruits et des légumes. Enlever toutes les viandes, les laitages et tous les produits modifiés et, euh, et donc, euh, après ce jeûne, j'ai repris tout doucement par un bouillon de légumes que je me suis fait à base de... Euh, donc, j'avais mis du céleri, j'avais mis du poireau, j'avais mis euh, du persil, un ave, des carottes et j'avais fait ce bouillon, donc c'est poivre qui était juste euh, magnifique très très bon, j'ai commencé par ça, puis ensuite j'ai mangé un petit peu les petits légumes qu'il y avait dedans, et le premier jour où j'ai repris à manger, j'ai dû manger ça avec peut-être euh, euh, oui une grenade et un kiwi, voilà, donc euh, c'est tout ce que j'avais mangé le premier jour, deuxième jour j'ai mangé des légumes crus, et ensuite le soir j'ai recommencé à manger avec un peu de riz blanc que j'avais euh, fait avec des légumes, et euh, ensuite, j'ai remis un peu plus de céréales, et voilà, petit à petit. Et je vous dis, on retombe vite dans le schéma où on était avant, et c'est vrai que c'est bien après le jeûne de rester dans, un, dans, dans cette dynamique de, de manger sainement. Parce qu'on retombe vite, vite fait dans euh, pain, beurre, confiture, pour ceux qui ont l'habitude de manger ça le matin. Euh, moi je suis allée chez ma tante, ben, je vais manger ça le matin voilà. et je sais très bien que je vais bientôt retomber dans la pasta pizza <rire> Mais bon ça c'est culturel, c'est normal Donc euh, voilà, je vous laisse regarder euh, les vidéos que j'ai faites Bonsoir, donc voilà c'est le deuxième jour de jeûne, je me sens tout à fait bien, je me sens en pleine forme J'ai même pas trop de, de, de marques, au contraire je me sens de mieux en mieux, j'ai pas faim bizarrement. J'ai eu des petits gargouillis dans le ventre, mais c'était pas de... dû à la faim, parce que j'avais pas faim. Et je sens que il y a des endroits où j'ai eu des problèmes il euh, y a très longtemps, des entorses, des trucs. Ça m'a retiré un petit peu. C'était bizarre, puis c'est passé. C'était très bref. Ça a dû faire ça sur plein d'endroits où j'ai eu des problèmes, clavicules, mais des petits soucis, que de rien du tout, au genou. Et du coup, euh, voilà, comment je me sens plutôt bien, en pleine forme même. J'ai, comme je passe beaucoup moins de temps à cuisiner et à manger et donc à digérer, ben, j'ai l'impression que mon corps il se défend beaucoup mieux contre l'infection urinaire que j'ai depuis euh, 3-4 jours et, euh, et qui était assez carabinée parce qu'elle m'a donné de la fièvre hier et du coup, comme j'ai jeûné toute la journée, le soir j'avais plus de fièvre. On sait bien que pour tuer la fièvre, il faut bah, il faut pas la nourrir. Donc euh, donc voilà, Donc je suis très contente d'avoir réussi tout ça. Là, c'est le deuxième jour. Je vais voir ce que ça donne demain. J'ai pas du tout les symptômes pour l'instant que ce que j'ai entendu. Parce que j'ai suivi des personnes qui avaient fait sept euh, jours de jeûne. Et donc le troisième jour, ils étaient très mal. Donc je verrai demain. Pour l'instant, moi je suis en pleine forme. J'ai fait du sport aujourd'hui. Euh, des trois exercices, je fais un peu de yoga, je fais de la méditation. Euh, voilà, j'ai passé ma journée euh, studio d'enregistrement, j'ai chanté. Donc, euh, donc, comment vous dire, je suis allée coacher les clients. Donc, tout va bien. Et, euh, et donc, euh, là, c'est quoi C'est même pas 7 heures. Euh, je me sens bien, je suis en pleine forme. Je sens qu'il se passe des choses dans mon corps. On verra demain. Euh, voilà. En tout cas, j'ai plus de fièvre et euh, l'infection n'est pas tout à fait partie. J'ai beau boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, je ne vais pas tant que ça a uriner, donc euh, je ne sais pas. Peut-être que, euh, voilà, c'est en train de, de se nettoyer. À voir pour demain. Demain, euh, je pense que vous aurez droit à une belle balade dehors. <rire> Ciao Ciao à tous Donc j'en suis au troisième jour de jeûne, c'est le matin. On a un magnifique lever de soleil sur la mer, comme d'habitude comme d'habitude, mais je ne m'en laisse pas comme d'habitude. J'ai pris avec moi Sam, donc je bois en ce moment euh, des tisanes, donc que je ne fais pas du tout jeûne à l'eau depuis le début d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Je bois pas mal de tisanes au thym, tout simplement parce que le thym c'est un antibiotique naturel et euh, que je... Je veux soigner cette, cette infection. Alors aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillée, pas du tout comme d'habitude, pas du tout de sensation, donc de brûlure que ça fait comme euh, l'infection lunaire, euh, j'ai l'impression que c'est passé et je suis très contente de ça. Ma, bah, cette nuit, j'ai passé une nuit euh, un peu terrible parce que euh, j'avais envie euh, de manger un gros plat de pâtes. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé d'un plat énorme de pâtes devant moi. Pas enfin, si, je sais pourquoi. Hein. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, c'était très drôle et très douloureux à la fois. Ça m'a réveillée même. Et euh, je me suis réveillée ce matin avec une légère envie de vomir. De... Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est le troisième jour. Je vais continuer parce que... Même si je me sens faible, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps, vraiment. Quelque chose euh, je sais pas comment vous expliquer, mais je sens qu'il se passe quelque chose profondément dans mon corps. C'est vraiment. Euh, c'est comme hier quand je ressentais des petites douleurs et que hop, elles disparaissaient. Ça continue un petit peu, mais en, là ça m'épuise. Là aujourd'hui, je suis.. Euh, J'irai pas faire du sport, ça c'est sûr. Je pense que je vais plutôt euh, profiter euh, de faire des petites balades et bien euh, me reposer. Mais vous voyez, j'ai l'impression, j'ai comme l'impression que mon corps il voulait digérer quelque chose. Et ça c'est étrange parce que j'ai rien mangé depuis trois jours. Enfin depuis deux jours, du coup j'attaque le troisième jour. Il veut digérer quelque chose, mais euh, je sais pas quoi. Donc, euh, donc j'ai des. Pas des aigreurs, non, c'est pas ça. Ça me, ça me sert là, au niveau de l'estomac, je pense que ça, c'est normal. Et euh, voilà. Et de toute façon, dès que je suis vraiment soignée, j'arrête parce que euh, j'ai trop peur de. Là, j'ai beaucoup maigri. Vraiment. Et moi, c'est ma hantise, pour ceux qui me connaissent, de perdre du poids. J'ai pas du tout envie de, de massir, euh, contrairement à beaucoup de gens, mais. Euh je suis très bien avec mes petites formes et du coup là euh, je suis en train de m'assir surtout au niveau du ventre euh, je n'ai plus de ventre et, euh, et voilà et vous savez à quel point j'aime euh, ceux qui me connaissent euh, j'aime bien les abdos mais pas, pas trop voyant et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, euh, voilà et donc euh, dans la vie quotidienne, je fais des jeûnes intermittents, ça me permet euh, à moi, je trouve, de me sentir en meilleure santé. jeûne intermittent. Euh, avant je ne savais pas ce que c'était, mais je le faisais depuis longtemps. C'était que je m'abstenais de manger pendant une certaine durée, euh, 14 à 18 heures, moi je, je m'abstenais de manger. Euh, donc la nuit, puis parfois le matin, puis parfois je mangeais à 2 heures. Et donc j'avais l'habitude de faire ça et euh, là j'ai toujours fait ça et puis euh, passé un temps je faisais aussi tous les lundis je sais pas pourquoi le lundi mais en tout cas je faisais un jeûne euh, euh, donc euh, ah, tout en buvant de l'eau tous les lundis donc mon corps il était déjà habitué à jeûner c'est pour ça que je pense que je n'ai pas ressenti euh, tout de suite les, les, euh, tout ce que les gens ressentent euh, Voilà. Pour l'instant, euh, ça va, ça commence à être dur, j'avoue, j'ai pas faim, Pff, je comprends pas, mon, en fait mon cerveau, je euh, pense qu'il a envie de, de manger, parce que j'ai rêvé d'un gros plat de pâtes, n'est-ce pas, Et euh, mais je, je deviens pas obsédée par la nourriture, pas du tout même, et euh, c'est génial parce que ça me libère un temps dans mes journées. En fait, je passe tout mon temps à manger, je crois. Et là, je fais un petit clin d'œil à, à, à un de mes amis euh, à Mehdi qui pense que je mange tout le temps. Effectivement, je te donne raison cette fois-ci parce que quand j'arrête de manger, je vois qu'il y a une grosse une grosse différence. J'ai l'impression que j'ai trop de temps maintenant. là. Qu'est-ce qui se passe j'ai trop de temps donc euh, je mange plus. Non, j'ai hâte vraiment de, de reprendre la vie. Euh, pas, moi je mange pas trois repas par jour, très rarement, mais de, de remanger. Euh, parce que euh, en fait, le goût des aliments me manque. Euh, C'est cool de boire des tisanes et tout. Ouais. Mais euh, juste, euh, ouais, manger me manque en fait, c'est naturel je pense de manger, donc c'est normal, mais pour l'infection, euh, j'attends, je pense encore un, un jour, parce qu'elle est passée là, elle est vraiment, euh, et je sens qu'il se passe des choses, voilà, moi j'ai été longue là, ciao, on se voit plus tard ou demain. Re-coucou, donc euh, euh, je refais juste un petit topo aujourd'hui parce que ce matin je vous ai dit que je pas trop en forme, je ne sais pas ce qui s'est passé, là je suis en pleine forme, j'ai fait tout mon ménage, vraiment j'ai astiqué tout l'appartement, les... <rire> euh, je suis ressortie faire une balade, là je m'apprête, je vous avais dit que je ne ferais pas de sport, là j'ai envie de faire du yoga, j'ai pas mal lu aussi, je me suis quand même reposée et je suis quand même allée faire des petites courses au cas où j'ai faim euh, demain ou que j'ai envie de, de reprendre, pour reprendre avec un bouillon, comme il est conseillé de reprendre après un jeûne, pour réalimenter d'abord en oligo-éléments le corps et en vitamines. Donc euh, voilà, pour réhydrater vraiment euh, bien le corps. Donc j'ai fait ça, mais là, sincèrement, vu comme euh, je me sens bien, j'ai pas du tout envie d'arrêter pour l'instant. Euh, même si, comme je vous l'ai dit, moi, la, le fait de manger, j'aime ça en fait. J'aime trop manger, c'est ma passion en fait <rire> Je me rends compte que manger c'est une vraie passion pour moi, comme chanter, comme faire du sport finalement. Et peut-être bien que si je fais du sport c'est parce que j'aime manger justement. Enfin bon, en tout cas je découvre des nouvelles choses dans mon corps. Qui se passe et que je pensais même pas être possible parce que je jeûnais justement que de temps en temps avant et le fait de jeûner d'un coup euh, euh, voilà euh, plusieurs jours en buvant uniquement des de l'eau aromatisée enfin aromatisée de l'eau avec un peu de thym dedans ou, euh, ou même que de l'eau euh, puisque c'est ce que j'ai fait c'est génial voilà bon je vous dis à demain parce que demain donc c'est le quatrième jour et euh, peut-être que je vais arrêter demain, j'en sais rien. On verra demain matin euh, comment, comment je me sens. Voilà, ciao. Ciao à tous, donc euh, voilà, quatrième jour de jeûne. Je voulais vous faire un petit retour parce que euh, là, je suis en train de faire un beau bouillon de légumes. Euh, ça s'est très bien passé. En fait, euh, j'ai plus d'infection, en tout cas, j'ai plus de douleur ni rien que j'avais au début. Je suis assez contente d'avoir fait ce jeûne et je vais vous faire un retour sur euh, ce que j'ai ressenti. Donc, euh, il y a juste une fois où je vous ai dit ce que j'avais ressenti. D'ailleurs, ça s'est su surtout passé la nuit où euh, j'avais pas très bien dormi. Euh, j'avais fait des rêves de que je mangeais la pasta et même euh, le fondant au chocolat ou bien la pizza. Hier soir, cette nuit, j'ai rêvé de la pizza. Donc, j'ai jamais autant rêvé de nourriture que depuis que j'ai fait le jeûne. Maintenant, euh, dans mon corps, ce, que, ce qui s'est passé au début, c'est que j'ai senti des petits tiraillements là où j'avais euh, des, eu des anciennes douleurs. Et ça, euh, c'est passé en fait très très vite. Et euh, euh, là, si je reprends, c'est parce que j'aime trop manger en fait. Hein, je pourrais encore continuer le jeûne euh, au niveau thérapeutique. Mais euh, ça m'empêche de faire mon sport comme je voudrais le faire. J'ai aussi... Euh, creuser ici, je commence à perdre du poids. Enfin, je, moi, je, c'est ma hantise hein, de perdre du poids. Donc forcément, le jeûne n'est pas forcément la bonne solution. Puisqu'il nous fait perdre du poids. Euh, au niveau de mon corps, j'ai ressenti des, des sensations assez étranges. Mon cœur, par exemple, parfois faisait de la tachycardie. Euh, J'étais dans mon lit. Euh, ça se passait souvent la nuit. Et euh, mon cœur se mettait à accélérer d'un coup. Et ensuite, euh, se calmer. Apparemment, c'est un phénomène tout à fait normal euh, qui, euh, qui est en réponse avec les hormones, si j'ai bien lu. Parce que pendant le jeûne, j'ai aussi euh, beaucoup lu euh, de choses et j'ai euh, regardé pas mal de vidéos sur des gens qui l'ont déjà pratiqué. Bien sûr, euh, ils l'ont pratiqué bien plus longtemps que moi. Là, c'est un tout petit jeûne, 4 jours. Il y en a qui le font 10, 15 jours, 40 jours, surtout pour les jeunes thérapeutiques, euh, c'est-à-dire pour euh, se soigner. Il y en a qui, qui font des jeûnes avec un suivi médical. Euh, moi, je n'ai pas eu besoin de suivi médical puisque, bien sûr, euh, j'avais une petite infection et que euh, j'écoute mon corps bien assez depuis des années. Euh, donc euh, quand j'avais la tachycardie la nuit, ça me faisait pas peur du tout, hein, non, pas du tout euh, Après j'ai remarqué que la nuit j'avais très chaud et euh, la journée j'avais plutôt froid Donc après ça aussi apparemment c'est quelque chose qui fait partie du jeûne Il y en a qui vont avoir d'autres réactions au niveau de la peau, des boutons, euh, des choses qui vont réapparaître Il y en a qui ont des vomissements, il y en a... En fait, je pense, maintenant, après avoir regardé toutes ces vidéos et lu toutes les choses que j'ai lues sur le jeûne, que chaque corps réagit complètement différemment en fonction de sa, de la toxicité qui, qui, ça se dit ça, toxicité, bon, je sais pas, euh, du, du niveau de toxine qu'il a dans son corps. Le premier but, bien sûr, de la nourriture, il faut pas l'oublier que c'est d'apporter des bienfaits à notre corps, oligoéléments, vitamines et tout ça. Ça c'est le premier, le, le premier objectif quand on mange. Après, bien sûr, euh, euh, nous maintenant quand on mange, je pense que le premier objectif c'est se faire plaisir. Et moi, c'est une passion manger pour moi. J'aime trop manger. D'ailleurs là, je vais reprendre le bouillon. J'ai coupé les légumes tout à l'heure, mais euh, rien que l'odeur, mais j'aime, j'aime trop hein. les, les fruits et légumes. J'adore ça. Et euh, bon, passons. Donc voilà, j'ai ressenti tous ces petits bienfaits pour le jeûne. Euh, maintenant, je sais que je peux durer plus longtemps. Je le fais pas parce que, euh, sincèrement, j'aime manger. C'est vraiment ça, en fait, l'histoire. Moi, c'est euh, quelque chose de social pour moi. Ça m'a manqué d'aller voir mes amis, de manger un petit bout avec eux. C'est un moment de partage que j'aime faire avec les gens. Et là, le jeûne, euh, si vous le faites seul, vous allez voir que... Euh, la solitude, moi je, je suis une personne très solitaire quand même, même si j'aime le contact humain, j'ai l'habitude d'être seule, je prends beaucoup de moments pour moi toute seule et tout ça, mais là je vous assure que ça vous met dans un, dans un autre monde parce que tout d'un coup on ne peut plus manger avec les gens, il euh, y, a, y, a, y a ce manque de, de, de convivialité voilà, que j'aime moi. Quand on, quand on mange avec les gens. Euh, donc, euh, mon conseil, si vous avez du mal à démarrer euh, un jeûne, et que c'est un jeûne que vous avez envie de tester pour tester votre corps ou quoi, que vous n'avez aucune pathologie, bien sûr, si vous avez une pathologie, faites-vous suivre médicalement. Sinon, aucun besoin de se faire suivre médicalement. Si vous savez écouter votre corps, que vous le connaissez un petit peu, il n'y a pas de problème, allez-y, les, les yeux fermés. Le mieux, c'est d'être accompagné d'une autre personne, comme ça, vous pouvez... Euh, si vous êtes accompagné d'une personne, vous pouvez vous entraider. Si jamais vous avez un coup de mou, que vous avez vraiment du mal à continuer le jeûne, eh ben l'autre personne va vous, vous, vous motiver. Euh, commencez peut-être par un jour euh, ou même quelques heures. Au départ, si vous avez l'habitude de souvent manger, voilà, vous faites le jeûne intermittent, vous arrêtez de manger par exemple euh, le soir à 20h, vous reprenez le lendemain à 2h de l'après-midi et vous verrez déjà euh, des bienfaits dans votre corps. Pendant le jeûne, il est bon moi je trouve d'aller en extérieur, de s'oxygéner, de, de prendre du temps pour faire des marches, euh, de prendre du temps pour lire, en fait de faire toutes les choses... Euh, que vous ne faites pas forcément tout le temps moi je sais que je le fais toujours parce que j'aime ça mais euh, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir la tête dans le guidon comme on dit de travailler tout le temps euh, si vous partez faire une petite balade des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire en nature surtout retrouver des, des, des choses naturelles qui, qui, qui vous ramènent à votre corps évitez tout le superflu toutes les choses superflues qui peuvent juste euh, vous empêcher d'être en contact avec vous même et ça c'est très important euh, lire aussi euh, et regarder des vidéos sur le jeûne, ça peut vous aider à tenir, pour ceux qui ont du mal, je pense, à, à tenir sur le jeûne. Et regarder les bienfaits que ça peut apporter aussi. Et puis, euh, méditer, moi j'ai beaucoup médité. Le matin, euh, le jeûne, ça m'a fait lever très tôt. Je ne sais pas pourquoi, j'étais réveillée toujours euh, beaucoup plus tôt que d'habitude. Euh, donc vers 3-4 heures du matin. Je me rendormais parce que j'avais le, le, le désir de me reposer. Et euh, je me réveillais ensuite vers 7h30. Donc voilà, c'était à peu près mes horaires de, du, de, de la période de jeûne. N'hésitez pas à le faire s'il y a des personnes qui vous jugent, euh, ne les écoutez pas. Il y, a, il y aura toujours des personnes qui ont peur parce qu'elles ont peur de le faire elles-mêmes en fait. Donc elles vont vous créer des peurs à vous. Mais n'ayez pas peur parce que ces personnes n'ont jamais pratiqué le jeûne souvent. Ils ne sont au courant de rien. Ils ne sont, sont jamais même informés sur euh, ce que c'était que le jeûne. Donc ils vont vous dire que vous allez mourir si vous mangez pas. Donc ça c'est très drôle. Euh, c'est souvent des personnes d'ailleurs que dès qu'ils ont un problème, ils se, ils se prennent un médicament. Donc euh, ils, ils connaissent pas vraiment le fonctionnement de leur corps donc ne les écoutez pas euh, écoutez votre corps le plus souvent possible écoutez votre corps si vous sentez que vous êtes faible reposez vous si vous sentez que vous avez besoin de sortir sortez et c'est surtout ça qui va faire que le jeûne va fonctionner euh, et que la le, le, votre corps va éliminer ces toxines qu'il a euh, depuis euh, des années euh, au début la détoxination peut être très forte je voulais vous dire euh, de ne pas me juger et de et de ne pas juger le jeune avant de l'avoir essayé tout simplement. Ceux qui prennent des médicaments, il euh, faut savoir que tout, tous les médicaments, avant d'être sur le marché, ils ont été testés sur des êtres humains. Qui ont été consentants à les tester, mais les laboratoires, pour pouvoir avoir des personnes qui testent ces médicaments, payent pour que vous puissiez tester ce médicament. Ce médicament qui est en, en cours de, de test, donc qui n'est pas encore sur le marché, euh, n'a pas encore de contre-indications, n'a pas encore de, ils ne savent pas encore les, les méfaits que ça peut avoir sur l'organisme. Et il y a des personnes qui testent ces médicaments sans savoir quels quel méfaits peut avoir sur le corps euh, ce médicament. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que le jeûne, euh, il n'a pas de méfait sur le corps, puisqu'il est utilisé par des animaux depuis la nuit des temps. Les animaux sont quand même les, le premier règne sur cette terre. Et il est utilisé, le jeûne, quand un animal euh, est malade, vous ne le verrez jamais manger. Il va jeûner, il ne va pas manger. C'est pour ça qu'on dit, ah, mon chien ne mange plus depuis très longtemps, ou mon chien, je ne sais pas ce qu'il a. Ben, en fait, il est en train de se soigner tout seul, tout simplement. Et il, il, il connaît, lui, son organisme, et c'est l'instinct. Et l'instinct, il est fait comme ça. Nous, on a perdu cet instinct du fait que quand on est malade, on est dans une société on doit toujours faire des choses, même quand on est malade, et bien non, reposez-vous si vous êtes malade, et vous verrez que la maladie passera beaucoup plus vite qu'en vous droguant avec des cachets et des médicaments. Voilà, c'était mon petit message de la fin. En tout cas, soignez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à essayer le jeûne et mettez-moi en commentaire si comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous avez ressenti. Je veux vraiment que ce soit sur ce sur cette chaîne YouTube un moment de partage pour nous tous, qu'on puisse parler de nos expériences. Ciao, à la vôtre et bonne après-midi.